Comment vous avez appris la gestion des arbres À la base, on est sur une zone où on a énormément de haies, on a eu énormément de, de, de, de, de fruitiers, on a toujours eu des fruitiers sur l'exploitation, donc on n'a jamais perdu cet aspect de, de conduite. Après, bon, on, a, on a fait quand même pas mal de formations, on va dire plutôt orientées fruitiers, ce qui permet, on va dire, de, de, de savoir aussi, enfin, d'avoir la connaissance de... Du type de conduite aussi bien en forestier, hein. c'est différent, mais on a quand même la, la base qui est là, quoi. De toute façon, euh, apprentissage, on va plutôt parler de conseils. Euh, il faut pas hésiter à, à se renseigner sur euh, sur ce qui a été fait, hein, parce qu'il bon, y a quand même des acquis. Et après, être conseillé euh, par un euh, technicien euh, plus spécialisé. Bon, après, dans la logique des choses, il euh, n'y a pas besoin de, de beaucoup de, de connaissances pour, euh, pour savoir gérer un arbre non plus. Le tout, c'est de mettre le temps.